L'IMT a été un des tout premiers créateurs de MOOC en France grâce à des anciens chercheurs pionniers. Aujourd'hui, nous avons 25 MOOC en exploitation et depuis le démarrage, donc en 2013, ces MOOC ont enregistré 340 000 inscriptions. La création et l'exploitation de ces MOOC euh, impliquent 150 anciens chercheurs dans les écoles de l'IMT. Nous voulons inscrire les MOOC dans une évolution plus globale des formations de l'IMT. D'une part, nous avons l'ambition d'accroître notre nombre d'étudiants et les MOOC y contribueront. D'autre part, nous voulons transformer pédagogiquement nos formations initiales et nous voulons également assurer la mutation de nos formations continues. Les MOOC seront également une part importante de projets importants de l'IMT à l'international. D'une part, la création de parcours de formation hybride certifiant en Afrique francophone et d'autre part, pour l'Académie franco-allemande pour l'industrie du futur avec l'Université technique de Munich. Nous avons la chance que nos MOOC soient reconnus. D'une part, ils sont utilisés dans les enseignements de nos écoles et également par des entreprises pour la formation de leurs salariés. D'autre part, nous avons le soutien de mécènes tels que Patrick Desrailly qui s'est engagé à soutenir la création de nos MOOC à hauteur de 10 millions d'euros sur 10 ans. Et enfin, un de nos MOOC sur le langage C a été reconnu MOOC le plus innovant de l'année lors de la cérémonie MOOC of the Year ce mois de janvier.